Je vais décaler ce truc là, c'est bon. Donc bonjour à tous, <rire> euh, bienvenue à Picon FR. on est très content de vous avoir euh, avec nous ici. Euh, donc moi je fais du Python depuis euh, pas mal d'années et euh, de la musique depuis pas mal d'années et j'avais envie de faire euh, un talk sur un petit peu les deux. Euh, on va commencer par euh, euh, un petit peu de théorie. Est-ce que tout le monde m'entend, là Ouais. Ok, donc les inst Pardon Un chouïa plus fort, comme ça <rire> Ok, les instruments de musique, donc du coup, sont faits pour être joués par des humains, normalement, mais peuvent aussi être joués, certains, par euh, comment les ordinateurs. Donc... Je vais décrire deux types d'instruments de, de ce type-là. On a les synthés et les, en, les, e les échantillonneurs, désolé, euh, donc en anglais, samplers. Les synthés, ce sont des générateurs de sons. donc ils partent de zéro et ils vont fabriquer un son, euh, avec des ondes, des filtres, tout un tas de mécanismes. Euh, le fait qu'ils génèrent euh, des sons permet généralement de, euh, de modifier beaucoup de paramètres, euh, donc d'agir sur plein de paramètres en, en live ça c'est très intéressant pour un ordinateur parce que du coup on peut automatiser plein de choses donc euh, dans les synthés euh, célèbres on a le Minimoog des années 70 le DX7 des années 80 les et depuis quelques années on essaye de reproduire en fait, les, les défauts ou les spécificités des vieux circuits euh, analogiques euh, avec du digital donc on essaye de recréer un petit peu les voilà, ces sons-là, quoi. Donc ça, c'est un exemplaire, par exemple, de... Ici, pour la vidéo. Voilà. Euh... <rire> on a également euh, des plugins. Donc on peut décider d'être complètement virtuel et d'avoir sur son ordinateur euh, des faux synthétiseurs euh, totalement logiciels euh, au format VST, ce qui est un, qui est un, un standard. Ça, c'était les synthés. Maintenant, les échantillonneurs, donc samplers, en fait, ils vont pas générer de sons, ils vont pas les fabriquer, ils vont euh, euh, lire des petits bouts de son, des petits fragments de son. Donc il y a plusieurs modes en général. Soit on affecte, donc ça c'est un clavier de, de comment, de un clavier de piano quoi. Donc soit euh, on utilise un échantillon et on le met même sur toutes les notes. Et en fait, le... on va juste ajuster la hauteur pour que ça corresponde à la note qu'on a jouée, mais ce n'est pas obligatoire d'ailleurs. Soit on va avoir euh, des, des machines comme les MPC par exemple, où en fait euh, chaque pad représente une note. Donc par exemple, ça c'en est, est un quoi. Donc là, au lieu d'avoir des touches, en fait j'ai des pads, et à chaque pad, je vais avoir un, un échantillon différent. Donc, euh, sur le Do, j'ai mis euh, la grosse caisse, sur le, le Ré, j'ai mis euh, la caisse claire, etc. Donc, avec ça, je vais pouvoir me faire des petits rythmes et ou euh, des, des petits bouts de, comment de de voix, par exemple. Ça se fait beaucoup maintenant, là, des petits, des petits bouts de voix. <rire> voilà. Et on peut avoir une approche un peu mixte où, euh, pour un, on part d'un sample, on l'affecte à trois notes avec l'ajustement de hauteur. Qui s'effectue, et dès qu'on arrive à la note d'après, c'est un deuxième sample, etc. Donc, comme ça, on reproduit des, des, euh, des sons très compliqués euh, du style piano, violon, etc. Donc ça fait des librairies de plusieurs gigas en général. On a également les boîtes à rythmes qui sont des choses un peu euh, mixtes, qui sont euh, en général composées d'un synthé, donc qui va générer des sons très typés batterie. Donc, la TR-909, c'est euh, euh, quasiment euh, les, les sons emblématiques de la techno. Euh, donc pas du tout réaliste en fait, euh, synthétique, et c'est la fusion de ça et d'un euh, step-séquenceur, donc je vais, je vais vous définir ce que c'est. Euh, ça c'est quelque chose de plus moderne, mais ça revient dans l'air du temps tout ça. Les séquenceurs, donc un séquenceur c'est, euh, euh, comme son nom l'indique, ça joue une séquence de notes, et en fait en, on peut faire des différentes pistes, différents instruments, et c'est généralement comme ça qu'on construit un morceau. Fait, on empile plusieurs séquences de, de pistes. Un step-séquenceur, donc un séquenceur pas à pas en français, euh, va diviser une mesure de temps, il y a un peu de solfège, tout petit peu, va diviser une mesure de temps en euh, petits fragments de la même, euh, la même taille, la même durée. Donc si on a une noire sur chaque temps, en général, mais tout ça c'est configurable, euh, on, ça, donc, ça va représenter 4 euh, double croches, et en général, on va affecter chaque double croche à un step, un pas. Et donc, euh, voilà comment je divise euh, ma mesure. Donc, là, c'est directement issu de la doc de la TR-808. Ils prennent une partition et ils vous expliquent en fait comment la transcrire en appuyant sur les touches du step séquenceur. Donc là, j'ai fait une petite double-croche, euh, des silences, une double-croche, des silences, etc. Et vers la fin, j'ai une petite accélération, donc j'active plus de steps. Donc pour chaque step pas, on va définir bien sûr la note, on va définir éventuellement d'autres attributs, euh, le, la valeur de tel filtre ou euh, le, la hauteur du son, et puis on va l'activer ou pas, parce qu'on ne va pas tout activer, c'est ça l'intérêt. Exemple 1. Si ça marche. Voilà. Donc là, là j'ai tout activé, donc ça me fait un truc euh, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta ta ta comme ça. J'ai aucun aucun trou. Par contre, j'ai des notes différentes, mais j'ai aucun euh, aucune pause quoi. Donc là sur euh, ma TR 808, je vais activer. Enfin, c'est idiot parce que c'est pas <rire> c'est pas c'est pas un rythme, mais euh, je vais activer tous les steps. Par contre, si je prends cet exemple-là... Donc là, vous avez... Euh en fait, je suis obligé de le faire <rire> en même temps. Mais en fait, l'idée, c'est que la petite accélération... Il n'y a pas réellement d'accélération, c'est juste que là, on a activé tous les steps, alors qu'avant, il y avait des petites pauses. C'est clair, tout ça Ouais Et Donc du coup, ça n'a de, de limite que votre imagination... <coughs> euh, pour utiliser un step sequencer en général, il y a deux modes soit le mode live où en fait, on va euh, activer ou pas des steps euh, en temps réel donc pour changer les sons, les, enfin les rythmes surtout. Euh, on va pouvoir changer aussi le, la hauteur des notes, faire des petites choses, changer euh, la longueur euh, pour varier un peu les, les plaisirs. Et euh, on a également un mode en général pas à pas où euh, on prend son temps. Pour chaque step, on définit la note qu'on veut, jusqu'à ce qu'elle nous plaise, et puis après on passe euh, au suivant. Et une fois que ça c'est bon, généralement, paf, on passe en mode live, et là on s'amuse à, à les activer et désactiver. Euh, Je suis un petit peu... Ouais. Donc le projet, mon projet c'était de, de... avec ce synthé là, et ces pads là, qui sont euh, des boîtes vides en fait, c'est des, des contrôleurs, donc il n'y a rien dedans. C'est juste euh, il m'envoie des messages quand, euh, quand j'appuie dessus et quand je tourne les trucs. Donc, euh, À partir de ces choses-là et d'un serpent, je voulais que le synthé euh, joue des notes à ma place, activer ou pas les steps pour créer une séquence comme on a vu, implémenter les deux modes euh, euh, « j'ai le temps » ou « je suis en live euh, », réagir au tempo aussi, euh, et euh, fabriquer une, une sorte d'API qui me permette de, de, de brancher n'importe quel contrôleur et de, de l'utiliser. Pour ça, j'utilise euh, MIDI, comme tout le monde en fait, parce que c'est un très vieux standard enfin, qui 30 ans, ce qui est bien pour un standard euh, numérique, <rire> donc extrêmement utilisé encore euh, à l'heure actuelle, donc, qui va permettre de, de synchroniser, de, de communiquer entre des instruments de musique numérique, donc, euh, par le biais de messages. Donc pour une note, par exemple, j'ai un message quand j'appuie et un message quand je relâche, une note. Je peux également avoir des messages de type Control Change pour changer des, des paramètres de mon synthé ou autre chose. Euh, program Change, ça me permet de changer d'instrument. Enfin, on peut piloter euh, énormément de choses. 6 X c'est des messages réservés à votre synthé, spécifiques à votre synthé. Donc on va devoir, désolé pour le schéma, on va devoir... Euh, communiquer en MIDI entre l'ordinateur et les différents euh, devices que j'ai apportés là. Donc en input, en entrée du coup de mon programme Python, je vais recevoir euh, soit les pads sur lesquels j'appuie, les boutons que je tourne ou les, les, les touches là, du, du synthé, et en sortie je vais vouloir euh, soit euh, déclencher une note, la jouer, et sur les pads en fait ça va être des messages qui vont me permettre d'activer de, de, de faire des feedbacks, des, un, un résultat visuel, pour savoir ce que je fais, quoi. Donc euh, on contrôle des LED en MIDI, en fait. Euh, côté input. Alors là, je c'est du Python maintenant. <rire> Donc j'utilise la librairie Mido. Euh, Mido, euh, c'est assez simple, on ouvre un input, là il prend le premier qu'il trouve. Euh, on fait point .receive et ça bloque, voilà. Ça bloque, ça attend qu'il y ait un message qui, qui soit transmis, donc euh, ça se met en écoute. Donc, du coup, il va falloir, euh, si on veut faire autre chose que attendre, on va avoir à le mettre dans un thread ou quelque chose. Enfin, quelque chose, quoi. On sent bien qu'il y aura quelque chose à inventer. En sortie, c'est à peine plus compliqué. J'ouvre euh, ma sortie, je crée un message, la note on, je l'envoie, du coup, ça me fait un comme ça jusqu'au note off donc euh, <rire> ça veut dire que pour avoir une note telle qu'on l'entend d'habitude on va on va avoir à faire une sorte de timer entre le note on et le note off qui va être euh, la durée de la note en fait donc ça bah avec un time point slip, par exemple ensuite mon step sequencer il a besoin d'un tempo donc euh, pour euh, garder le tempo je peux faire euh, bon, mes choses, et puis un time, un time point slip de la, de la durée d'un step. Par contre, ça bloque aussi, ça. Donc il y a beaucoup de choses qui, qui bloquent. Donc il va falloir euh <rire> euh, faire des threads ou des coroutines, encore une fois, ou quelque chose. Et puis il y, y a un autre petit problème aussi, c'est que quand on fait l'implémentation naïve là, c'est le temps de réveil en fait n'est pas pris en compte et finalement mon tempo il, il s'éloigne un petit peu petit à petit de la vérité parce qu'il prend à chaque step il va prendre une demi milliseconde etc et à la fin je suis tout décalé je voulais un 120 bpm bien bien carré et je ne l'ai plus du tout voilà donc en fait euh, en Python, bah, faire un séquenceur en Python c'est euh, gérer les appels bloquants gérer euh, le timing donc je voudrais en fait des, des, des boucles indépendantes qui bloquent mais qui savent communiquer entre elles, parce que l'état global du séquenceur, il euh, en a besoin. quoi. Euh, et je veux un, une précision de timing. Alors, j'avais prévu de détailler un peu les solutions, mais en fait c'est court, donc je vais juste vous donner vite fait les, les conclusions. Les threads, c'est bien, mais <rire> euh, là on a un gros état partagé, donc euh, j'étais obligé... Euh, soit de faire des, des primitives de synchro ou des choses comme ça, ou alors des fils. Et je me suis retrouvé avec beaucoup de fils, donc j'ai fini par euh, me dire que j'allais faire autrement. Euh, avec 5 IO, vous avez des coroutines. Donc là, euh, comme tout s'exécute dans un seul thread, vous aurez moins de problèmes de, de concurrence. Et nous, enfin l'appli là, elle est très ce qu'on appelle IO bound, c'est-à-dire qu'elle est très... Euh, on passe la majorité de notre temps en entrée-sortie, à attendre euh, des choses qui se passent. On fait pas de calcul euh, réellement. Quoi. Donc c'est assez approprié. Par contre, il aurait fallu modifier Mido pour euh, changer de syntaxe. Parce que le Yield From, il faut que vous l'envoyez le, vous jusqu'en bas de votre chaîne, c'est-à-dire jusqu'au time point slip qui se trouve tout en bas de, au fond du fond du fond de Mido. Et, et le remettre sur toute la chaîne. Donc c'était un peu lourd. Je me suis dit à la place que j'allais prendre euh, GEvent. Il y a d'autres solutions. Hein. <rire> J-Event, uh, l'avantage, c'est qu'il vous patche directement Time.Sleep pour faire, euh, euh, et, et il vous permet d'utiliser des coroutines, enfin des green-nets. Et Time.Sleep devient quelque chose, euh, euh, en gros, qui permet de, au processeur de continuer à faire d'autres choses, euh, sans parler de, de multiprocessing ou de, ou de thread. On pourra en parler, euh, si vous voulez, plus tard. <rire> Et pour le problème du drift de tempo, le tempo qui se décale petit à petit, bah en fait c'est assez bête, il suffit de se mettre un réveil, comme vous, vous mettez un réveil pour le matin, et peu importe ce que vous faites la nuit, normalement lui il va vous réveiller au bon moment. Donc il suffit de le calculer, enfin de, de, de raisonner en temps absolu, et puis on s'en sort. Donc au niveau euh, architecture, voilà ce que ça pourrait donner. Euh, on a un, une greenlet qui euh, est chargé de maintenir le tempo et garder les steps, euh, déclencher les steps. On a une autre greenlet qui est chargée de euh, déclencher, enfin de, de faire cette histoire de, de timing en, en, entre le note on et le note off. Voilà, donc elle prend en entrée des, des notes et puis son rôle c'est de les jouer. Et j'ai une autre greenlet qui elle euh, s'occupe des inputs, donc elle se met en réception sur tous les inputs, réception bloquante. Et dès qu'elle reçoit un message, tac tac, elle l'envoie euh, euh, aux autres grignettes. Et j'ai également un <rire> pour afficher des jolis messages. Bah, je suis obligé de le faire dans un process pour le coup parce que ça, pour le coup, c'est CPU bound. C'est quand même triste. Juste pour afficher des messages, eh ben, ça, ça me détraquait tout mon tempo. Euh, bah, on est... Il me reste 5 minutes. Donc je vais accélérer un peu sur ces choses-là. Ça, c'était euh, les, les concepts que j'ai dans mon, dans mon programme. Euh, on va faire un tout petit focus là-dessus, sur le contrôleur. Pour, en gros, brancher mes contrôleurs, euh, j'ai besoin de deux choses. J'ai besoin de savoir comment réagir à, leur, euh, à ce qu'ils envoient. Euh, et j'ai besoin de leur renvoyer des messages. Du coup, pour réagir à ce qu'ils la première partie, c'est de réagir à ce qu'ils font. Donc J'ai fait un, un principe de, de chaîne de règles, en fait, donc là, ça, ça veut dire, euh, si tu reçois un euh, control change, euh, n'importe quel control change 74, puis un control change 27 de valeur 0, alors là, ça veut dire que, je ne sais pas, j'ai cliqué sur, euh, euh, tel bouton. Voilà. Ça, ça dépend du synthé, ça dépend du contrôleur, euh, du pad, enfin, ça dépend de tout. Donc il faut quelque chose de très flexible. Et ça, Python euh, est bien pour ça. Dans l'autre sens, mon contrôleur, il a besoin de savoir euh, quand on active des steps, quand on démarre, qu'on arrête, etc., pour que les LED reflètent l'état du, du truc. Donc du coup, je m'abonne à des événements que m'envoie mon, que mon séquenceur. Et donc, euh, voilà, après ça, c'est des trucs pour, euh, pour activer les, les LED. C'est un petit peu technique à chaque fois. Ça dépend à chaque fois du contrôleur. Il faut lire les docs. Euh, et voilà, super. On va pouvoir... Donc ça, je... Là, une Terre 808, 909. Puis ça, c'est un groupe très connu. Euh, donc voilà, je vous remets le petit schéma, et puis on va, on va faire un, un petit test. Enfin, je vous mets le schéma, mais en fait, je vais tout de suite passer euh, sur autre chose. Donc, euh. Hop. Voilà. Donc là... Ah bah super, il voit pas. mon.. Alors, il y a un truc qui ne va pas. Ouais, mais c'est celui-là qui... Ah non, c'est dommage ça. Ah, ça y est. Ok. Donc là, mon step séquenceur est démarré. Donc, euh, il, il avance tout seul. Je ne sais pas si tout le monde voit. C'est jaune parce qu'il n'y a rien. À y a rien. Pour l'instant, il <rire> n'y a aucune note. Il n'y a aucun step d'activer. Donc tout ça, c'était, n'était pas dans la boîte. Hein, c'est fabriqué en Python. Donc en Python, j'ai mon timer qui... Euh, qui envoie chaque petit message euh, à mon tempo. Là, ici, j'ai dit qu'en fait, euh, j'ai pris un des potentiomètres de mon, de mon clavier, là, et euh, je, je l'utilise pour changer le tempo. Donc en fait, là, je peux ralentir, voilà, je peux accélérer, etc. Bon, bah, je vais me caler à 120, par exemple. Ce que je vais faire, comme euh, je ne suis, je suis pas en live, en fait, si, mais bon, je vais m'arrêter. Et je vais définir mes steps, tranquillement. Donc là, c'est pareil, j'ai dit que le bouton là, c'était pour aller au step d'avant, celui-là au step d'après. Là, je commence par le premier. Et en fait, le, le, le, je vais pouvoir définir mon, mon pattern comme ça. Donc là, je définis mon, ma première note. Vous me dites si vous entendez pas ou s'il y a quelque chose qui va pas. C'est bien, il a trouvé une note. J'avance exprès de 2. Je fais une deuxième note. Suspense <rire> Une troisième note. Ah non, en fait, c'est pas ça que je voulais faire. je voulais Sur le deuxième, je voulais faire la même que là. Et celle-là, là, voilà. Et la dernière, ça va être ça. Ok, donc là, je suis hyper content de moi. J'ai un tube. Voilà, ça fait ça. Et donc, euh, je peux augmenter un peu. Alors, j'ai fait en sorte que... Quand j'active un step qui n'a rien, pour l'instant, ils prennent euh, la valeur de, de celui d'avant. Et donc du coup, si j'active celui-là, ça va me faire un autre rythme. Voilà, on voit le truc se, se construire petit à petit. Euh, pour rigoler, j'ai euh, aussi... Euh, ah bah non Si, voilà. On le voit pas très bien, mais euh, celui-là, il suit aussi. Il suit la même chose, quoi. Ok Premier exemple <rire> Euh, les autres, je suis désolé, je ne vais pas les faire en live, je les ai préparés, euh, honte à moi. Donc, euh, le deuxième, c'est un exemple en utilisant un, non plus le synthé, parce que lui, c là, c'était vraiment un synthé qui jouait des notes. Là, on va utiliser des échantillons. Donc, des petits bouts de... Hop, si tu veux bien... Des petits bouts de, de son. Voilà, des trucs comme ça. Là, vous avez la... L'onde à chaque fois, euh, je sais pas si on la voit là. Là, là j'ai l'onde, clac, super. Et donc, euh, j'ai un petit pardon, j'ai un petit JSON là. Ah, pardon, rythme. Il y a plein de H. Voilà. Alors, sur le synthé, ça ne fait pas grand chose, mais si je change et que je passe que je le connecte en fait à mon logiciel là, donc. Euh, voilà, tout de suite, déjà, on comprend mieux. Donc là, j'ai un, un, un rythme de 16, euh, de 16 pas. Donc sur, euh, sur celui-là, ça se voit moins, parce qu'il a que 8, euh, 8 pas. Mais sur celui-là, on, vo on voit les deux rangées. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc là, même chose. Euh, Je vais couper, parce que... <rire> voilà. Pause. <rire> ça valait bien le CPU bound. Euh, donc oui, là en fait j'ai pas mal de steps d'activer. Et sur les steps, j'ai fait des notes différentes, ce qui m'a produit en fait des échantillons différents. Et donc avec ça j'ai mon rythme. Euh, on n'est pas obligé de. Oula, je suis à 21. Ouais, je suis à 21. Je vais accélérer encore. On C'est presque ce fini. Hop. Je suis pas obligé de faire de la techno. Je peux aussi faire euh, autre chose toujours pas voilà je peux faire des rythmes plus plus lents plus sympa euh. donc là c'est pareil j'ai des steps hein. c'est exactement le même principe donc je les active euh. Voilà, je peux faire plein, plein de changements en, en direct. Et je peux bien sûr aller les voir les uns impa, les après les autres. Il me les redonne, Et je peux les modifier du coup. Voilà. Deux petites euh, dernières démos rigolotes. On a un petit Mozart. Et oui le pauvre euh, ah, sauf que je l'ai pu si je l'ai ça y est hop donc là un pattern de de attention 32 une une séquence de 32 steps voilà <rire> super le pauvre donc, euh, c'est assez large. Et puis, bah on va finir quand même par le slide, le... comment La petite... Euh, hop. Tac. Voilà. Donc ça, ça va vous dire des choses Donc voilà. À chaque fois que je bouge un truc là, ça lui il sera capable de comprendre d'interpréter. Et puis ça dérive pas. je peux, je peux m'exciter sur le truc. Voilà. Et voilà. <rire> Merci. Donc voilà les, les derniers. Donc ce qu'il reste à faire, c'est le réaliser en open source, ça ce serait sympa. Faire euh, des, des accords, parce que là j'ai qu'une note à la fois, donc pour un, une drum machine ce serait bien. De, parce que souvent quand j'ai un, un snare, j'ai aussi un kick, enfin ça dépend. Euh, du multitrack, parce qu'il n'y a pas de difficulté particulière. L'autre save en MIDI, parce que là c'est mon format propriétaire JSON. Euh, un, une, une synchro euh, de tempo externe, comme ça on pourrait driver le truc euh, de, à partir d'un autre euh, séquenceur ou d'un ordi. Euh, pouvoir euh, utiliser l'iPad ou je ne sais quoi avec des websockets superbes, enfin, un truc génial pour euh, utiliser l'iPad.